Nombre caché et unique dans la ligne 7 Nombre caché dans la colonne 3 Nombre isolé et nu Un groupe de nombres cachés dans la colonne 4 7 8 Nombre caché dans la colonne 3 Nombre caché dans le grand carré 5